N'appelez pas, vous avez bien au courant. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à peu près mi-août, hein. la fin des vacances approche, mais pendant que certains vont avoir la fin des vacances qui approche, moi je vais y retourner en Roumanie la semaine prochaine. Et puis les vrais rois vont, eux, aller se taper avec les vieux début septembre, en y allant pour pas cher et avec moins de, euh, de gens. Franchement, moi je trouve que eux, ces gens-là, ont tout compris à la vie. Bon après, il faut aussi en avoir l'opportunité, mais c'est une autre question. Nous sommes au local aujourd'hui, vous l'avez capté. Ça me fait plaisir de pouvoir faire une vidéo ici, je me demande si j'en ai fait beaucoup ici mais je crois que j'en ai pas encore fait beaucoup. Normal, le décor n'est pas encore terminé. Ici, il va y avoir un peu des mangas. J'ai regardé des livres décoratifs. Ceux qui ont des livres décoratifs chez vous, enfin chez eux, vous êtes vraiment des flexeurs de zinzin parce que ça coûte super cher. Si vous avez des plans c'est pour 20-30 livres décoratifs, je suis preneur. Hein. C'est des trucs un peu design, un peu cool. Puis je remettrai aussi ce, là, cet endroit, ce bandeau pour des messages défilants bien gênants qui vous gêneront dans toutes les vidéos. Tu remettras là et on descendra le tableau en dessous et ça fera un petit décor sympathique et personnalisé aux couleurs de l'AS Monaco ou de l'Atletico Madrid chacun voit midi à sa porte. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle histoire, une histoire qui prendra toute cette vidéo, une histoire un petit peu dans la vibe de ce que j'avais pu sortir il y a quelques mois avec Nicolas Motors c'est des histoires un petit peu en mood on va les appeler les histoires en mood Wall Street d'accord Des histoires un peu économiques un peu de société et tout ça et des histoires tu vois que vous connaissez pas toujours mais que je trouve super intéressant d'essayer d'aborder et c'est des choses que j'ai envie de développer un peu sur ma chaîne les histoires des réseaux et tout c'est très cool mais un rapport au réel terre à terre et des fois des trucs un petit peu l'époque, je trouve ça super cool. Et pour celle-ci, j'ai été inspiré par la chaîne anglophone Cold Fusion, qui avait fait une vidéo un petit peu sur le sujet. Donc j'ai repris le sujet, j'ai retapé des recherches par dessus et me voici pour, avec une vidéo francophone. Je tiens à dire la source parce que c'est trop facile. Tu vois une vidéo américaine, tu dis tiens, je le ferai bien en français. Il n'y a personne qui l'a fait en français. Et après, quelqu'un trouve et dit oh, mais attends, mais Zach, t'es un copieur." Oui, je suis un copier, mais je suis un copieur qui a avoué. <rire> Donc dédicace à Cold Fusion. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'immense arnaque Comptable faite par Worldcom, c'est passionnant et je vous propose d'y aller. Let's go baby Pour commencer cette histoire, il est nécessaire que je vous mette une petite mise en contexte. Nous sommes aux États-Unis dans les années 80 et les États-Unis dans les années 80, ça avait un mode de fonctionnement... Particulier au niveau des télécoms. Il y avait une seule société, une société sûrement que vous connaissez, si vous avez déjà vu peut-être des screens d'iPhone américains ou si vous êtes déjà allé là-bas, la société s'appelle AT&T, qui veut dire American Telephone and Telegraph, d'accord, bon bah maintenant c'est AT&T, il y a toujours télégraphe dedans, ainsi que sa filiale de fabrication de téléphones qui s'appelle Western Electric. Et en fait, aux états unis dans les années 80, ces deux sociétés, donc AT&T et sa filiale, avaient le monopole du marché des réseaux et des télécoms, c'était un truc de fou. Dans les années 80, si tu voulais avoir un téléphone aux états unis c'est simple, tu devais être client de chez AT&T et ensuite tu ne pouvais pas acheter de téléphone et en être propriétaire, tu devais le louer auprès d'AT&T, qui derrière, bah, recevait des sous chaque mois pour ça. Donc tu payais un abonnement téléphone et la location d'un téléphone, mais tu pouvais pas en acheter. Oui, oui, non, mais cherchez pas, c'est un peu dingue de se dire qu'aux états unis tu vois, le pays euh, capitaliste par essence, tu vois, un truc comme ça ait pu euh, exister, mais bon, why not Autant vous dire que ça fait un maintenant longtemps que ça n'existe plus, ce truc, parce qu'il y a 40 ans, en 82, il y a, euh, le ministère de la justice américaine s'est dit « Bon, allez, on va arrêter les conneries, là, on va arrêter de tout donner à une seule société, et on va ouvrir un petit peu la chose, ce qui a donné la naissance de sept autres sociétés de télécom surnommé les Baby Bells. Baby Bells, Baby Bells, tu connais, on est bien, on continue. On démarre donc avec notre ami nommé Bernard Ebers. Retenez ce nom, Bernard, un king. Petite rétrospective, Bernard, c'est le deuxième d'une famille de 5 enfants, c'est une famille de vendeurs ambulants, d'accord Donc ce qui fait que lui, il a beaucoup voyagé, tu vois, vendeurs ambulants, les mecs se déplacent, vendent, se déplacent, vendent. Ensuite, il a fait du sport, à un moment, en université, sa vie a pu se stabiliser, il était destiné à une grande carrière de basket, sauf qu'à un moment... Les croisés, les croisés, tu connais. Alors, autant on dit la vanne, mais pour le coup, c'est vrai. Il était vraiment chaud au basket et il s'est fait les croisés. Résultat, il n'a pas pu continuer dans cette voie. D'ailleurs, il est devenu coach de basket, d'accord Tu sais, les équipes juniors, tout ça, machin. Ça a jamais trop pris. Il enchaîne, job compliqué, tout ça, tout ça. Et vous connaissez la rengaine du pays de l'oncle Sam, d'accord Le rêve américain. Notre ami Bernard, à un moment, il se dit tiens, j'en ai marre, job de merde, coach de basket, les croisés, tout ça. Moi, j'ai envie de lancer un truc. Et qu'est-ce qu'il fait Il lance un business d'un truc qui commençait à beaucoup fonctionner il y a 40. En temps aux États-Unis, c'est les motels. Les motels, les petits hôtels que tu peux trouver au bord de la route. En plus, les États-Unis, c'est immense. Le réseau routier est dantesque, tu vois. Donc, tu sais, ce petit euh, le réseau d'hôtels que tu vois dans plein, plein de films américains, tu sais, qui ressemble avec les chambres, là, qui sont les unes à côté des autres dans un bâtiment et un premier étage avec encore les chambres les unes à côté des autres. Tu vois jamais ça en France Ou si tu vois ça, je te conseille de partir peut-être un petit peu plus loin. C'est les hôtels un peu inquiétants. Mais en tout cas, aux États-Unis, au bord de la route, avec le parking, c'est un classique. Donc, notre ami Bernard, il ouvre ça. Et ça commence à fonctionner petit à petit. Mais au fur et à mesure que ça fonctionne, il développe une réputation particulière une réputation, moi j'ai un gars dans mon entourage c'est pareil, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Joël, il... <rire> Il a développé la réputation d'être un énorme rat! Quand je vous dis que c'est un radin, je ne pas un pas. radin, j'économise. D'être un putain de rat. Bernard, dans sa société, il veut euh, éviter les dépenses inutiles au maximum pour pouvoir engranger du cash. Ce qui fait que Bernard, dans ses motels, il faisait lui-même le nettoyage des chambres. Il lavait la les couvertures des lits, il changeait les trucs, tout ça, machin. Il faisait tout ce qu'il pouvait au maximum solo pour éviter de payer de la force de travail et pour du coup gagner plus d'argent. Parce qu'on se doute bien qu'il ne faisait pas le ménage de. Euh, euh, imaginons s'il a quatre motels, quatre motels tous les jours, d'accord Au bout d'un moment, t'es un patron, t'as pas que ça à faire. Par contre, dans la mesure du possible, eh ben, il le faisait. Ce qui lui évitait de prendre une femme de ménage. Et cette petite économie commencera à réussir pour lui. Ça réussira à développer un petit peu son business de motel, tout ça, machin. Et ça fera de lui un entrepreneur, jeune entrepreneur, Bernard Hebers dans les années 80. Quand il entend, à partir de 82, la fin euh, du coup euh, de, du monopole de AT&T, euh, sur le réseau des télécoms, qu'est-ce qu'il fait Il va dans un café avec ses potes et là, il commence à parler. Ils se disent... C'est le moment. Là, le réseau des télécoms va s'ouvrir. C'est l'avenir, pouvoir s'appeler, communiquer ensemble en longue distance à travers le pays, tout ça. C'est sur ça qu'il faut miser, donc faut qu'on ouvre un business. Il décide alors de le faire et il crée un service qui s'appelle, attention, Longue Distance Discount Service. On va dire LDDS. Le business model de LDDS est particulièrement Bien pensé, mais un peu bâtard quand même. On va arrêter de dire LDDS parce que la société va se transformer en WorldCom, donc on va dire WorldCom, c'est plus rapide. Il loue les réseaux et les infrastructures à d'autres entreprises, d'accord Donc les infrastructures, réseaux, tout ça, machin où tu peux proposer des forfaits. Il les loue à des sociétés et il les revend derrière moins cher aux clients. Et là, tu vas te dire, attends, ils louent cher, ils revendent moins cher. Ça fait un déficit, où est la marge La marge, vous savez où elle se trouve Elle se trouve sur les téléphones qui louent et qui revendent derrière. Et la location et la revente de ces téléphones permet de combler le déficit et même de faire un bénéfice. Et donc du coup, bah voilà, tu vois, de réussir à développer la chose. Au bout d'un an, c'est la catastrophe. <rire> Ça marche pas du tout. Au bout d'un an, la société affiche des pertes de 1,5 million et demi de dollars. Et là, les mecs qui sont, tu ils ont pris un reality check énorme. Ils s'étaient vus dans un café... <rire> Entrepreneur, petit truc à prendre là de marché que dalle ça n'a pas marché donc ils se réunissent et ils commencent à se dire bon qu'est ce qu'on fait parce que là c'est vraiment pourri euh, notre business plan tout ça ça marche pas machin nana nan. que fait on concrètement et là ils se regardent et ils se disent d'accord donc au milieu de nous tous là il y en a qu'un seul qui a eu un business qui a fonctionné et en plus il a fait ses preuves c'est Bernie bernard et Berth. bernard s'il te plaît prends la tête de Worldcom et sauve nous parce que là c'est vraiment la de merde de ouf bernard prend le pouvoir au bout d'un an il commence à prendre des mesures drastiques comme il a fait dans les motels il contrôle des dépenses exacerbées il ira même jusqu'à à supprimer le café gratuit aux employés tu vois, genre le gars, moins de centimes un dollar est un dollar, et au bout de un an sous la présidence de Bernie WorldCom reprend des couleurs et passe de l'année d'avant d'un déficit d'un million et demi de dollars à un bénéfice ou en tout cas je crois que c'était un chiffre d'affaires c'était un chiffre d'affaires mais donc, du coup qui est en bénéfice de 9 millions de dollars avant de doubler l'année suivante 18 millions. WorldCom vit son petit bout de chemin, d'accord, et au bout d'une dizaine d'années, WorldCom devient une entreprise qui pèse des milliards et des milliards de dollars. Pour vous dire, en 92, au bout d'une dizaine d'années, WorldCom est la quatrième entreprise d'opérateurs longue distance dans les états unis entiers. Donc autant dire que c'est assez fat, d'accord, sauf que avec les années qui passent, tout ça, machin, la concurrence devient de plus en plus féroce et le business plan, le business model en tout cas de la boîte commence à un petit peu s'étioler, d'accord, tu vois, faire de la location de réseau qui est très coûteuse pour revendre moins cher et essayer de combler sur les téléphones, c'est compliqué, et à ce moment-là, WorldCom commence à passer sur un autre modèle pour réussir à faire des thunes, et c'est un autre modèle qui est plutôt assez intelligent quand ça a été appliqué. La tactique de Bernie s'appelle la fusion acquisition. T'as déjà entendu ça dans Sioux ou des trucs comme ça Fusion acquisition, hein les avocats, tout ça, machin, ça se voit, c'est culture de gros sous. Et là, autant dire qu'on parle vraiment de gros sous. La première acquisition de WorldCom, ce sera Advanced Telecommunication Corporation, rachetée pour 720 millions de dollars et en plus, le rachat, ils l'ont fait en réussissant à devancer euh, leurs deux principaux concurrents à savoir Sprint Corporation et AT&T et derrière ça continue en fait et là je allez comprendre pourquoi est-ce que je dis fusion acquisition c'est plutôt fusion acquisition revente. Ils rachèteront donc Metro Media Communication Corp et une autre société du même nom en 93 pour 930 millions de dollars, quasiment un milliard. IDB Communication Group en 94 pour 700 millions et pour vous dire en 98 ils rachètent CompuServe et qu'est-ce qu'ils font Ils gardent la division des réseaux et ils revendent le reste. Cette stratégie porte ses fruits, d'accord, et on peut un peu décrire comme je vous l'ai dit, fusion, acquisition, revente, donc ils fusionnent et ils rachètent des boîtes, ils gardent ce qui les intéresse et ce qui rapporte des sous, ils revendent le reste, et c'est un petit peu comme ça qu'ils réussissent à s'en sortir en démantelant des boîtes, en les rachetant, fusionnant, rachetant, revendant, tout ça, machin, nanana, on est très loin de ce qu'on disait sur les télécoms, même si ça reste quand même une base, hein, on va pas se mentir. Et le coup historique pour WorldCom arrivera un petit peu dans ces eaux-là, d'accord, avec le rachat de la société MCI, d'accord, qui est une une énorme boîte à l'époque. Ils l'ont racheté pour, écoutez-moi bien, 37 milliards de dollars. Au moment où ça s'est fait, c'était le record mondial du rachat le plus cher qu'il a tenu pendant plusieurs, plusieurs années. Et ça a même été un rachat assez étonnant parce que, au moment du rachat, MCI faisait des bénéfices qui faisait quasiment l'équivalent de trois fois le chiffre d'affaires de WorldCom. Donc quand tu as un chiffre d'affaires, de... voilà, chiffre d'affaires, d'accord tu enlèves ce que ça t'a coûté, et il te reste les bénéfices. Bah, les simples bénéfices de MCI, ça valait trois fois le chiffre d'affaires de WorldCom. Et pourtant, WorldCom, ils sont arrivés, ils ont dit tiens, 37 milliards. Maintenant, on est MCI WorldCom et c'est ce qui s'est passé. Et MCI WorldCom, c'est un empire, d'accord c'est vraiment une énorme boîte. On parle de 100 000 employés euh, dispatchés un petit peu partout dans le monde. D'accord Parce que là, on parle plus simplement des États-Unis, on parle du monde. Et résultat, toute cette fusion acquisition, cet argent, tout ça, ça a enrichi grandement Bernie. Et notre ami Bernie, qui était un petit peu un rat près de ses sous, on enlève le café gratuit, c'est devenu un dépensier, mon pote hein. Ah, la radinerie n'est pas restée très longtemps hein. Il dépensera plus de 400 millions de dollars de sa fortune personnelle dans l'achat de yachts, il a le plus grand ranch, un des plus gros immeubles de tous les états unis bref, le gars profite, hein, et bon, why not, hein bon les, les sous sont là, le mec veut pas se priver, d'accord Avec MCI WorldCom, il tente un dernier deal pour racheter une autre entreprise de communication qui s'appelle Sprint Nextel pour près de 130 milliards de dollars. On parle de on parle de somme, c'est 130 milliards de dollars. C est, c est n'importe quoi. C'est quoi, ça doit être à peu près un vingtième du PIB français Une société privée américaine qui peut acheter un vingtième du PIB français Moi, genre, il y a 30 ans, je trouve ça dingue. Sauf que ce rachat se fera stopper par l'autorité de la concurrence, parce qu'elle n'avait pas envie, cette autorité de la concurrence, qu'un mastodonte aussi gros puisse à nouveau exister, et donc être en abus de position dominante. Alors, qu'est-ce que c'est l'abus de position dominante C'est un truc qui existe même en Europe, etc. Donc, selon les régulateurs et tout ça, c'est un petit peu partout. C'est en gros des arbitres qui font attention que les fusions et les achats de sociétés, d'accord, euh, n'engendrent pas un monstre qui prenne plus d'un certain pourcentage de tout le marché. Et je crois que pour pas que ce soit en abus de position dominante euh, sur le marché, par exemple, français ou européen, je crois qu'il faut pas que le rachat fasse en sorte que le, que le nouvel acteur fasse, je crois, 50 ou 60% du marché total, d'accord Sinon, eux, ils viennent et ils interdisent ce rachat et cette fusion. Et du coup, ça laisse deux entités différentes qui restent concurrentes. Parce que à quoi bon faire en sorte, euh, du coup, d'ouvrir AT&T et le marché euh, si c'est pour faire en sorte que dix ans plus tard, c'est euh, MCI World, comme Sprite Nextel qui prend 78% du truc, en gros dans l'idée, et qui du coup, en abus de position dominante, peut imposer ses prix, peut racheter tout le monde, peu euh, machin machin bref vous avez capté sauf que cet empêchement du rachat combiné au fait que dans les années 90 2000 la concurrence va être de plus en plus rude avec également l'arrivée de nouvelles technologies et notamment internet petit à petit ça va vraiment faire un mal fou à mci worldcom qui va avoir de plus en plus de mal à générer des thunes qui va avoir de plus en plus de mal du coup à faire de la fusion acquisition revente ok et qui va voir sa cote boursière chuter et se diviser par 4 en un an à peu près donc ça va passer d'à peu près 60 dollars à plus ou moins 15 18 dollars ce qui fait quand même très très mal. Et c'est là où on en arrive au scandale et à la fraude. Si vous avez tenu dans cette vidéo, j'espère que vous êtes un peu en haleine et que... C'est agréable à entendre parce que là, on arrive sur le sérieux, les gars. Notre ami Bernie, en voyant la société commencer un petit peu perdre de vitesse, tout ça, machin, va parler à Scott Sullivan, qui était son directeur financier, et va lui dire de faire un petit trick, un petit trick qui n'est pas super sympa et qui est un petit peu bâtard, et on va appeler ça une sorte de fraude comptable. Parce que c'est clairement ça, c'est une fraude comptable. Donc notre ami Scott Sullivan, il va prendre du coup le bilan de la société que lui sortent ses comptables, il va l'analyser et il va dire plusieurs fois à du coup ses comptables, non, non, ce chiffre, il n'est pas bon, euh, revérifiez. Les mecs revérifient, ça c'est drôle, genre je vais prendre les mêmes paroles que dans la vidéo de Cold fusion mais vas-y de toute façon c'est assez bien résumé donc je vous le fais, je m'en fous. Donc notre ami Scott Sullivan il prend le bilan, il dit non non c'est pas bon, revérifie. Les mecs de la comptabilité revérifient, ils reviennent vers lui, même chiffre. Et ce petit manège va durer deux trois fois puis au bout d'un moment il va dire à son comptable écoute moi je pense que euh, les bénéfices ou en tout cas les gains de la société se situent aux environs de ce chiffre donc du coup rentre ce chiffre plutôt que le vôtre, parce que je suis à peu près sûr que j'ai raison. Et le temps de toute façon qu'on prouve que j'ai raison et qu'il y a un problème dans vos résultats, bah on aura trouvé le souci et on l'aura réglé. Donc vas-y, rentre le bon chiffre, parce que sinon euh, la société aura l'air d'aller plus mal que ce qu'elle ne l'est réellement. Première astuce comptable, gonfler les bénéfices de manière artificielle. D'accord Maintenant, seconde astuce comptable, et ça c'est pas vraiment une astuce, encore une fois en fait, il n'y a pas d'astuce, c'est que de la fraude. Ils vont faire un truc bâtard à la mort. Donc comme je vous l'ai dit, MCI WorldCom, qu'est-ce qu'ils font Ils louent des réseaux télécom d'accord et ensuite ils revendent euh, enfin ils la mettent à disposition des clients et ils revendent également des téléphones bref vous avez capté ça c'était un petit peu ce que je vous disais plus tôt sauf que la location de ces réseaux là c'est des dépenses d'accord comptablement une dépense c'est ce que tu dépenses d'accord pour que l'action de ton entreprise puisse avoir lieu et puisse euh, euh, générer des sous grosso modo par exemple là, regardez, moi je loue mon local quand je paye le loyer de mon local chaque mois c'est une dépense eux qu'est ce qu'ils ont fait ils ont passé euh, les dépenses de location des lignes de réseau de dépenses à asset. Et un asset, c'est pas du tout la même chose. Un asset, c'est ce que tu achètes, d'accord, pour une société euh, en ayant l'ambition que cet asset te génère des sous plus tard. OK Et un asset, ça s'amortit sur des années, pas de la même manière qu'une dépense, elle, se passe sur un an. Pour vous, imaginez, vous voir, quand je vous dis, je loue mon local, d'accord, mon local, je le paye, et c'est une dépense pour ma société, c'est comme ça que ça dans le bilan. -contain. Par contre, pour pouvoir faire mon métier, j'ai acheté la caméra, j'ai acheté le pépé, j'ai acheté, le pipi, acheté le comme ça, et ça, c'est des assets, c'est des assets tendus, à la société plusieurs années, ok, dans le ça des comme Donc le coût de location de lignes au lieu le coût, bref, on va dire million, tu vois, et là c'était un million par an sur 10 ans, parce que eux ils ambitionnaient, d'accord, que qui louait en termes réseau, que ce soit les télécoms Wow, frère, niveau explication, ça a été ouf hein J'espère que j'ai été clair parce que j'avoue que c'est peut-être pas facile à suivre. Donc, je la refais peut-être en tout rapide. Ils ont gonflé les revenus de manière frauduleuse et ils ont passé les dépenses en assets. D'accord Et les assets, c'est euh, amorti sur plusieurs années au lieu d'être compté sur un an. Donc, ce qui fait que l'entreprise a moins de dépenses, donc revenus gonflés plus moins de dépenses égale plus gros résultat, En tout cas, plus gros résultat présenté publiquement Parce que dans les comptes de l'entreprise derrière pas réellement ça et c'est tellement pas réellement ça qu'il va y avoir une des comptables qui s'appelle Cynthia Cooper qui va commencer à checker un petit peu tout ça tu vois et en checkant un petit peu tout ça elle dit Mais ça sent la merde, <rire> ça sent le caca là, attends, ouais ouais c'est du caca là. Elle va commencer à vérifier des trucs et un jour elle va avoir une réunion comme ça, tu vois, avec des gens, et elle va parler avec eux et eux-mêmes ne savent pas ce que certaines des lignes dans le bilan veulent dire, tu vois, que ce soit dans les revenus ou alors dans les dépenses, tout ça. Ils comprennent pas trop et ils commencent à sentir que ça pue. Donc en fouillant un petit peu plus, Cynthia Cooper et ses équipes, elles vont commencer à remarquer qu'il y a eu un gonflement des revenus de près de 3 milliards de dollars, et en conflant, enfin en recherchant encore un petit peu plus, ils vont remarquer que avec toutes les différentes fraudes, on sera sur 11 milliards de dollars faussement déclarés par WorldCom entre 99 et 2001. Notre amie Cynthia Cooper, elle, ni une ni deux. J'ai essayé de siffler. Elle va aller poucave tout ça, et résultat, WorldCom va se casser la gueule d'une manière spectaculaire. Déjà, je vous le dis, Cynthia Cooper, pour avoir poucave tout ça, dans le Times, elle sera nommée comme l'une des trois personnalités de l'année 2002. Rien que ça. La petite comptable qui se met euh, hein, dans les trois personnalités de l'année 2002 du Times, c'est propre. Donc, cette fraude est annoncée publiquement. WorldCom, euh, donc les actions de l'entreprise un truc de fou d'à peu près 90 donc c'est indécent. Afin d'éviter de tout de suite rentrer en dépôt de bilan, ils essayent de débaucher 17 000 salariés, soit à peu près 20 des 100 000 qu'ils avaient, malheureusement, c'est pas suffisant. Et à la fin de tout ça, WorldCom enregistre alors Bon, en tout cas, à l'époque, parce que je pense que peut-être avec Lehman Brothers, ça s'est fait dépasser, mais à l'époque, ils enregistrent le record du monde de la banqueroute la plus monstrueuse en ayant à peu près 107 milliards de dollars en assets. La perte des investisseurs qui avaient investi dans WorldCom est estimée à 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, 107 milliards de fraude, 11 milliards cachés, tout ça, machin, enfin bref, c'est absolument... Des, des procès auront lieu et des peines seront servies. Du coup, Scott Sullivan, qui a été le directeur financier et qui aura caché et gonflé certaines choses, euh, prendra cinq ans de prison. Bernie, lui, notre ami nouveau dépensier ancien radin, prendra quant à lui 25 années de prison. Bon là au moins là-bas quand tu prends des années de prison, si ça cumule des trucs, tu peux vraiment prendre du ça. Hein parce que Bernie s'il était dirigeant du CAC 40 et qu'il avait fait ça, il aurait pris euh, tape sur l'oreille et Gérald Darmanin qui lui aurait ouvert la cellule, eh, allez-y monsieur, s'il vous plaît. <rire> bon on on van mais il aura pris 25 ans de prison au final Bernie, parce qu'il aura été prouvé que c'était lui qui était à la tête de tout ça, c'est lui qui a forcé le directeur financier à faire, c'était son idée, son envie, c'était porté par lui, donc c'est lui qui a pris le plus cher dans toute cette affaire. Il sortira en 2019, d'accord de sa peine de prison pour euh, mauvaise santé, notamment, et il décédera quelques mois plus tard en février 2020. Ce même magazine Time là qui a mis Cynthia Cooper comme euh, la dans les personnalités de l'année 2002, ils feront un classement, d'accord, c'est le classement euh, des euh, CEO, donc des directeurs, euh, des, des présidents les plus corrompus de l'histoire, et Bernie sera dixième dans cette liste. Alors, faut peut-être que je regarde cette liste parce que ça doit faire d'autres histoires à raconter, je pense, assez passionnante. Pour finir avec MCI, en 2006, ils se feront racheter 8 milliards de dollars par verizon donc ils ont réussi à tenir un petit peu et au final voilà verizon aura racheté le truc et maintenant je sais pas trop ce que c'est devenu mais tout simplement pour dire que c'était l'histoire d'une des plus grosses arnaques euh, on va dire comptables de l'histoire des industries américaines ou en tout cas des sociétés américaines et j'espère que cette histoire vous a plu. C'était Zach. Franchement, merci à vous d'avoir suivi et y a peut-être eu quelques approximations et des moments dans mes explications, notamment sur assets, bilan, tout ça machin. Il y a peut-être des moments où je me suis emmêlé. C'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez me corriger en commentaire. Si je vois un commentaire qui me corrige correctement, je le mettrai en un épinglé parce que mon but c'est pas de spread des fake news ou alors euh, du faux, tu vois, et que les gens commencent à se tromper à cause de moi. Mais bon, au bout d'un moment, faut prendre des risques et essayer d'imaginer le truc correctement. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. Si c'est le cas, les commentaires vous sont réservés. Partagez-la. Aussi, ça peut être assez cool que d'autres découvrent la chaîne grâce à vous. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous